Bon, où est ce fromage Ouais, ouais, oui, hey, tu sais quoi, là, j'ai une, une nouvelle meuf, là. Ouais, pas mal, est... Bon, par contre, c'est une SDF, donc... Euh, après, ce qui est pratique, c'est vrai que bah, le soir, après sortir, tu la déposes où tu veux, quoi. Yann Allô Allô Tu téléphones avec un camembert Bah, ouais. Mais pourquoi Bah, parce que j'ai pas autre chose. Ok. Tant que j'étais là, j'ai une question à te poser. Ouais, vas-y, ouais. Ça te dirais pas de faire une vidéo sur le parsec Le Le parsec. Parsec C'est quoi, ça bah le parsec, tu sais l'unité de mesure quoi. Euh ouais. Comment ça, ouais, ta chaîne s'appelle 12 parsec, tu sais bien ce que c'est quand même, non Ouais, alors de là tu vas me parler sur un autre ton. Oui non mais excuse-moi, mais tu sais quand même ce que c'est un parsec. Oui, enfin vaguement, je veux dire, à peu près, quoi. Bon ouais. ben voilà quand même, du coup, ça te dirait de faire une vidéo dessus Pourquoi faire Mais pour expliquer ce que c'est, bordel. Ah oui, oui, oui, oui, mais oui, oui, d'accord, oui, carrément si tu veux, oui. Bonjour à toutes et à tous. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va causer d'un sujet qui est un peu chiant, mais on va faire en sorte qu'il ne soit pas trop. Bon chance. Le parsec. On peut déjà commencer par rappeler qu'il existe trois unités de distance utilisées en astronomie. Et j'en avais d'ailleurs fait une vidéo que vous pouvez voir ici. Et on m'avait demandé en commentaire de faire une vidéo sur le parsec. Je vous jure. Donc, les trois unités utilisées en astronomie sont l'année lumière, l'unité astronomique et le parsec. Attention, ce sont bien des unités de longueur et pas des unités de temps. Oui, parce que quand ils en parlent dans Star Wars, on pourrait croire que c'est une unité de temps. Hein. C'est le fameux... Euh... Alors c'est le célèbre vaisseau qui a bouclé le fameux raid de Kessel en 14 parsecs. En 12 parsecs. Moi quand je parle, je dis pas euh, j'ai mis 650 km pour faire Bourges-Marseille, je dis j'ai mis 6 heures. Hein. Ouais, c'est pas faux. Bref, une année-lumière, c'est la distance que parcourt la lumière en un an et une unité astronomique c'est la distance Terre-Soleil Et le parsec, là c'est moi qui interviens Parce que là ça c'est un peu plus chiant Parce que en fait ça c'est plus compliqué Un parsec correspond à exactement 3,26 années-lumière Ou exactement 648 000 Divisé par pi Unité astronomique. assez ah, moche hein non non mais c'est super moche hein, hein mon rémi oui c'est dégueulasse alors pourquoi qu'ils ont créé le parsec Une bonne question ça c'est dans années 1910 que il y avait un type qui s'appelait herbert hall turner c'était un anglais déjà ça part mal le type a inventé le mot valise parsec pour pallier à plusieurs problèmes techniques de l'époque et c'est aussi utilisé pour parler des distances très très grandes comme par exemple pour aller d'un bout à l'autre de même Betelgeuse par exemple qui est situé dans la constellation d'orion et à 642 années-lumière de nous soit environ 212 parsec. Voilà, c'est génial. Alors après c'est bien hein, le parsec, euh, là, on est tous très contents, mais c'est une unité qui va rapidement connaître ses limites, c'est notamment quand il va falloir calculer des distances extrêmement grandes comme des distances plus grandes que 100 parsecs. Ouais mais on est en 1913 les gars, hein. je veux dire là Michel Druckier il est pas encore né. Hein. À l'époque ils avaient que des feuilles, des crayons et juste leur cervelle pour calculer tout ça. Hein. Là pour la distance on est vraiment dans de l'à peu près. Le symbole du mot parsec c'est PC. Et pour 1000 parsecs, on peut utiliser KPC, etc, etc. Et le mot parsec, c'est un mot valise. Un mot valise, c'est une contraction de deux mots, parallaxe et seconde. Alors déjà, le mot parallaxe, c'est pas ce qu'il y a de plus simple à visualiser, mais accrochez-vous parce que seconde, ben bah, en fait, c'est pas tellement mieux. En fait, c'est pas vraiment du temps, c'est une seconde d'arc. Ouais, non, non, mais on vous avait prévenu. Hein. Comme Dark Vador Oui, comme Dark Vador, absolument, oui. Non, c'est pénible, mais je te le dis, c'est pénible. Oui, non, je rigole, pas comme Dark Vador, plutôt comme euh, Mireille Dark vous seriez assez sympa de m'expliquer votre délire. Bon, en réalité, ce n'est pas si dur. Un cercle, on est tous d'accord, ça fait 360 degrés. Eh bien, un degré de ce cercle, c'est aussi égal à 60 minutes d'arc. En gros, c'est comme si un degré, c'était une heure, sauf qu'on ne dit pas une heure, on dit 60 minutes. Et ça forme un arc, donc c'est arc. Et donc, qu'est-ce qui est plus petit que les minutes Les secondes. Donc, minutes d'arc, seconde d'arc. Donc un degré c'est découpé en 60 parties donc qui font chacune une minute d'arc et chaque minute d'arc est découpée en 60 parties qui font chacune une seconde d'arc. Donc c'est maintenant qu'il faut suivre parce qu'une seconde d'arc ça correspond à 0,000277 degrés. Tu en es si sûr que ça Carrément ma gueule. Maintenant le parallaxe. Alors le parallaxe c'est un angle. Mais quel angle Imaginez que Yann se trouve au pôle Nord et moi au pôle Sud. On va bien se caler les niches du coup. T'inquiète pas, on boira des coups pour se réchauffer. Ah oui, mais bah il va falloir boire beaucoup. On regarde tous les deux une étoile qui est très très loin. Du coup, vous voyez que la trajectoire de nos regards, plus la distance qui nous sépare, ça forme un triangle. Et bien la moitié de l'angle qui est situé au niveau de l'étoile, c'est ce qu'on appelle le parallaxe. Et il est tellement petit qu'on ne peut le mesurer qu'en secondes d'arc. Et du coup, grâce à toutes ces mesures et à l'angle qu'on va trouver, eh ben mes petits potes, on va pouvoir calculer la distance entre la Terre et la planète qui sera donc en parsec. Hé, <rire> pas beau ça Non. Bah quand même, si. Bah attends, c'est balèze. De toute façon, en réalité, pour la distance entre les observateurs, on prend une distance bien plus grande hein, que simplement le pôle Nord et le pôle Sud. On utilise plutôt la Terre par rapport au Soleil, hein. ça nous ouvre un peu l'angle on va dire. Alors, à savoir que maintenant, ce sont des télescopes et des satellites qui mesure cela. Maintenant, on a des machines capables de calculer des parallaxes d'un milliardième de seconde. C'est pas possible. Mais bon, du coup, nous, pour 12 par sec, on va pas s'emmerder, on va convertir. Et du coup, ça équivaut à environ 39 années-lumière, ou 2 475 000 unités astronomiques, soit 1 240 000 allers-retours entre la Terre et le Soleil. Bon, c'est sûr que c'est plus classe de dire 12 par sec, hein. ça fait un petit côté Star Wars. Un petit côté Yann Solo Absolument. Voilà, cher public, c'est la fin de cette petite vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir regardé, grand merci à toi Yann pour ta participation. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, vous ratez du très très bon contenu, alors allez vous abonner. Merci beaucoup pour l'invitation mon cher Rémi, ça fait grave plaisir et la prochaine fois c'est moi qui t'invite. Sur ce je vous dis à plus tout le monde. Ciao.